L'estampe est un procédé, une technique qui repose sur l'impression d'une image à partir d'une même matrice et la particularité de l'estampe est donc d'être ce qu'on appelle un art du multiple, c'est-à-dire qu'à partir d'une même matrice on va pouvoir imprimer plusieurs centaines d'exemplaires de l'image qui aura été reportée sur la matrice. Donc pour produire une estampe, il faut plusieurs éléments. Il faut une matrice sur laquelle le motif est exécuté. Il faut de l'encre pour ensuite ancrer la matrice. Une presse ou un dispositif qui permet d'apporter une pression suffisante pour que le report de l'encre de la matrice sur le support puisse s'opérer. Et donc le dernier élément, c'est le support en l'occurrence, à partir du XVe siècle en Occident, une feuille de papier qui va donc venir recevoir l'encre et sur laquelle le motif va se reporter.